Nous avons l'honneur d'accueillir pour deux jours l'équipe de Vostok. C'est nos collègues russes qui ont fait donc le forage et qui, ont, qui sont arrivés au lac. Et cette visite fait partie de la collaboration que nous avons avec eux depuis une vingtaine d'années et nous venons sur Chamonix pour voir les glaciers que nous avons nous étudiés. Ce n'est pas l'Antarctique, mais nous avons commencé ici, il y a 35 ans à faire les premiers forages à la Vallée Blanche. Le laboratoire continue à suivre d'autres glaciers comme la mer de Glace, glacier de Tacona, le glacier de Tré-la-Tête pour ce suivi en observatoire. Yeah, yeah. cold, midi the drilling was uh, here, at the coal. On oh, this plateau? Uh, yes, on this plateau, it's uh, 3,600 meters. Uh -huh. And we drilled yeah. down to the bedrock in 1971. <coughs> I, I think the glass started at this place. Uh, yes. Alp from Alps, and so we, we, uh, we read in the books about the beginning of the here. So we are pleased to be here. So we will continue to study ice cores for polar climate research for other purposes, and also we will continue to study the, uh, this uh, Lake Vostok with another technique and metal. Uh, Uh, using, uh, special equipment to study the water thickness Au niveau technique, ils sont très compétents. On a vu très rapidement qu'en unissant nos efforts, on pouvait faire avancer euh, tant la technique que la science. J'ai travaillé euh, pendant plusieurs années au laboratoire de glaciologie. J'ai fini ma carrière là-bas. J'ai travaillé pendant 17 ans. Et euh, je suis allé trois fois euh, de suite à Vostok. Et c'est là que j'ai connu euh, Nicolas. Euh, oui, et oui. voilà, aujourd'hui, c'était des grandes retrouvailles parce que ça faisait des années et des années qu'on ne se voyait pas. Ben, Nicolas, qui est ici, c'était lui le, le, le chef de forage des, des Russes, et donc il était donc responsable de son carottier. Et nous, nous sommes allés taquiner son carottier pendant son trou, pardon, le trou de carottage, pendant quelques, quelques années, puisqu'on a travaillé avec eux pour ça pendant trois ans. Donc ça, ça crée des liens très très forts. Et pour une mission qui est exceptionnelle aussi, il faut reconnaître, la mission de... De, de Vostok, c'est une mission exceptionnelle. Atteindre ce lac là, c'est quelque chose de formidable. Quoi. Et puis c'est une histoire qui a duré des années et des années, hein, puisque ça a duré plus de dix ans. La saison hein. prochaine, nous devrons refaire de la glace et pénétrer dans le lac. Parce qu'il faut ouais. savoir que Lorsque le, le trou c'est Lorsque le, ils ont réussi à percer le, la glace et rentrer dans le lac, l'eau est rentrée dans, dans le trou et remontée dans le trou. Et donc cette eau, maintenant, elle est gelée, puisqu'elle est dans le trou de glace. Donc elle s'est gelée. Et oui. il va falloir refaire de, de, de nouveau dedans pour pouvoir de nouveau atteindre le lac. C'est ça, ça hein, que tu, oui, tu voulais raconter. Oui, oui. Avec euh, le succès de Vostok, c'est une très bonne opportunité. Ça met en avant la science euh, en Russie la science qui était associée à Vostok, tant sur le climat qu'avec le lac, et on peut espérer que dans les, pro les, prochaines, les prochaines années, on va, on va voir une nouvelle génération de jeunes chercheurs qui prennent le relais. Nous allons continuer la, la, la visite par euh, la visite sur le en vert on va prendre le petit train là et puis euh, voir la, sur la mer de glace parce que là on va voir euh, l'évolution euh, des glaciers en fonction du temps en fonction du réchauffement climatique bien sûr on peut pas euh, s'empêcher d'en parler on a des évidences là de réchauffement climatique. En 2005 ah, 2016, quand oui. nous avons R été euh, euh, là-bas j'ai montré tous des euh, la euh, tête de forage que nous avons utilisée en ce moment. J'ai montré tous. Et il y a les, les petites îles pour cela. Bon, c'est une, euh, une péripétie, on dire. Vostok, c'est un petit peu l'Arlésienne, hein, au laboratoire de la chirurgie. Ça dure depuis 30 ans. Et on continue.